Bon, bonjour, c'est Mehdi. Donc on va faire la deuxième partie sur les prévisions 2023. Et cette fois en abordant le positif. Donc j'ai fait deux vidéos pour éviter que ce soit trop long. Comme ça, si vous n'avez pas envie de savoir le négatif, vous pouvez aller regarder que le positif. <rire> Comme ça, c'est pas la peine de, de, de se faire peur si on n'a pas envie. Bon, alors. ben On va prendre. On va prendre quoi ben, On va prendre le Dixit, voilà. J'étais en train de le mélanger. Ok. Bon, je ne vais pas regarder la coupe, on va y aller tout de suite. Alors, le positif, hein, espérons qu'il y en ait, hein, parce que si je sors connu négatif, ça veut dire qu'il n'y aura pas de positif. Hein. Bon, mais on va essayer justement de rester positif. Alors, le positif sur 2023, pour nous, le positif sur 2023. Ok. Alors, on va retourner. Je vous dis, hein, c'est c'est censé être le positif. Hein. Bon. J'ai toujours des gens, quand même, qui sont euh avec le miroir, donc ils ne veulent pas, qui ne veulent pas voir la réalité. Bien. Donc, c'est dans le positif, mais enfin, bon, ça sort. Alors, je le mets, hein. Ici, on a malgré tout une petite croissance. Bon, ça, c'est bien positif, effectivement. On a un cadeau. On a des questions de parfum. OK. Et des questions de... Oui, celle-là, elle me parle plus. Des questions d'entraide, de, hein, puisqu'on a ici un camion-pompier. Donc pour moi, le camion-pompier, c'est l'entraide, hein, quand il y a un danger, par exemple. Bien. Alors, c'est marrant, le, le flacon de parfum, il n'est plus toi qui regarde les flacons de parfum. Bon, <rire> ok. <rire> c'est une carte amusante, ça, je trouve. Alors, on va aller demander à notre petite carte. Oh, il faut que je fasse tourner. Voilà. Pourquoi est-ce que ça, c'est positif alors, ça a l'air comme d'être euh, des gens au balcon, euh, ça peut être des gens au placé, hein, par exemple. Donc bon, bah écoutez, on va regarder ce qui va leur arriver à ces gens au placé. Alors, le positif, j'insiste. Le positif pour nous. Ok. On va mettre ça là. Hop. Alors. La goutte d'eau, la goutte d'eau. Alors, j'avais envie de dire la goutte d'eau qui fait dévorer le vase. Moi, je sais pas pourquoi. Une goutte d'eau. Bon, OK. Donc, les gens qui sont haut placés, on va dire ça comme ça, puisqu'ils sont au balcon, hein, haut placé, qui reflètent, euh... Alors, attends, je réfléchis, qui reflètent les gens d'en face, qui reflètent ceux qui regardent. Donc, ça peut montrer aussi les questions de popularité. Ouais. Ouais, c'est ça pour moi. Donc, les gens ont placé. Et il y a une goutte qui déborde. On va dire ça comme ça. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau de la nouvelle croissance On a des choses par rapport à des choses toxiques. Alors, pour moi, ça, c'est le, le vivi, le russe, Voilà. Parce que ça, c'est une grenouille qui, qui est venime, euh, venimeuse, On dit ça, hein, vénimeuse, ouais. Donc, elle est toxique. C'est-à-dire que si on la touche... Bah, euh, on a des problèmes de santé. Donc, pour moi, ça, c'est un truc toxique. Donc là, il y a des trucs qui sont intéressants à ce niveau-là. On aura peut-être, euh, je ne sais pas, des informations, des ravoirs. Là, il y a quelqu'un qui fait un cadeau. Ah ouais, c'est amusant, ça. Donc là, il y a des fleurs qui sont offertes à une femme avec des questions d'entraide. Donc, donc, il peut y avoir une femme euh, à qui on offre quelque chose qui pourrait éventuellement avoir un rôle positif au niveau social. ouais. Et ici, qu'est-ce qu'on a On a les questions de nourriture. Ça C'est amusant, on dire ressorti dans le négatif. Par contre, là, c'est positif. Mais je vois pas pourquoi j'ai les putois, moi. <rire> qui regardent les flacons de parfum. Ouais. Pour sentir bon. Hein, bah ben oui, c'est clair. Parce qu'un putois, ça sent pas très bon, donc ils vont s'acheter du parfum. Bon, alors, si on sort un peu de la carte, ça fait penser, en fait... Un rêve, en fait, quelque part. Hein. Une convoitise, on convoite quelque chose pour être beau. D'ailleurs, il y en a un qui a mis la patte sur la porte, donc il veut rentrer. Ok, on convoite quelque chose pour aller mieux. Allez, on va dire ça comme ça, hein. Ok. Et il y a des choses par rapport à la nourriture. Donc, il pourrait y avoir des des, euh, des solutions par rapport à la nourriture. On ira regarder. Ah, ben ça, c'est une belle carte hein. Les étoiles. Ah, ben bah là, on connaît le côté un petit peu spirituel. Hein. Le spirituel qui vient en aide. Voyez. Ouais, je tente de regarder ce que c'était. Ouais, ouais, c'est le camion-pompier, là. Ok, bon. Le camion-pompier est donc l'aide, l'aide venant des étoiles ou l'aide spirituelle. Bien. Alors, on va aller continuer avec le grand oracle français très bien aussi un hein, peu je vous recommande hein, qui, euh, qui montre aussi tous les domaines donc c'est une un jeu intéressant alors sur le positif la goutte d'eau qui déborde ok qu'est ce que ça va apporter ici les trucs toxiques ici quelqu'un qui pourrait euh, apporter une aide d'accord à qui on donne des fleurs mais en même temps qui peut apporter une aide les questions de nourriture et les questions d'aide spirituelle. Ok. Là, il y a une carte qui est tombée, là. Ah, attendez. ah il y a une étoile qui est tombée. Ah, bah écoutez, hein. Voilà. C'est plutôt une bonne chose. Alors, la porte, invitation et hospitalité. Ok. Invitation à prendre la porte, peut-être, pourquoi pas. La goutte d'eau qui déborde. On va regarder après. Un changement. Ah, ouais, c'est marrant, ça. Alors, je suis sur le positif, j'insiste. Il y a quelque chose comme une nouvelle croissance par rapport à des choses bah, médicales, mais avec un changement ou une évolution. OK. Là, on a une crainte ou une hésitation, d'accord. Ici, on a un pilier, un soutien. Oui, donc il y a bien quelque chose au niveau de la nourriture. Un soutien. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a Une mauvaise nouvelle. Ah, pourtant, je suis dans le positif, hein. Bon, donc là, c'est facile à comprendre. Je, je viens de comprendre en même temps que j'étais en train de, de lire la carte. C'est que par rapport aux mauvaises nouvelles qui vont nous arriver, eh bien, se rapprocher du domaine spirituel, la foi, tout simplement, qui va nous sauver ou qui peut nous aider, ici. Bon, je dis, on est dans le positif. Ici, il y a un soutien ou une aide par rapport... Alors, vous avez remarqué que ici, c'est des petites... Euh, des espèces de, de petits sandwichs. Donc, des petits trucs de nourriture. Donc, je pense qu'il y aura des gens qui vont quand même trouver des solutions pour la nourriture. Alors, on, on ira regarder exactement quoi. Une aide ou un soutien à ce niveau-là. Bon. OK. Là, pour moi, il y a une femme qui va s'engager par rapport. À, euh, alors, des questions de crainte ou d'hésitation. Est-ce que c'est par rapport au masque ah, Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas exactement dans quel domaine. On, on ira voir. Mais en tout cas, il y a là, une, une femme qui va intervenir dans, euh, dans ouais, dans, dans, sur 2023. Dans les histoires de problèmes. Bon, là, on va regarder. Je ne sais pas trop. Euh, on va demander à nos petites cartes, peut-être, si on peut avoir des idées. Alors, qu'est-ce qui va se passer Invitation porte. Là, ici, changement aussi. Pour moi, c'est le, le, les choses médicales. Hein. Ici, là et là. Ok. Alors, changement. Ah bah oui. Alors, changement, c'est marrant. Hein. Moi, ça fait penser à des, euh, à des, alors, des personnes haut placées, haut placées, qui prennent la température du peuple, hein, parce qu'il y a le miroir, d'accord. Euh, bah, moi, je me demande s'il n'y aura pas un changement au niveau du gouvernement. Parce qu'il y a une goutte d'eau qui déborde. Je ne sais pas pourquoi. Changement avec la porte, il euh, y en a qui vont partir. Je, je pense. Hein. Et c'est plutôt positif. Bon, les de, deux-là, de je ne peux pas les mettre l'une sur l'autre. <rire> c'est pas le même format. Mais la porte est un changement. Donc, euh, y a, y a, il va y avoir un, euh, des changements au niveau politique. C'est la politique que je vois, là. OK. Ici, l'aideur. Alors, des choses laides, il y a un changement à ce niveau-là. Bah écoutez, pour moi, on est sur les trucs de Vivi, hein, du Rurus. Hein, où là, à mon avis, il y a des choses nouvelles. Euh, alors, est-ce que ça va être des nouvelles informations, des révélations Il y a un truc. Parce que c'est laid, quand même. Donc, on va apprendre des trucs laid. Je pense. Et ça va être une bonne chose. De toute façon, moi, je sais qu'une de mes premières vidéos, une toute, toute première vidéo, c'était... Euh, euh, alors, attendez, c'était l'origine du, du coco. Ouais, c'est ça, ça va être l'origine du coco. Et j'avais sorti les trucs de ballot hein, tout de suite. Alors, peut-être qu'on va avoir, par exemple, des nouvelles à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a des choses positives. Ici, qu'est-ce que c'est que cette femme Attaque. Alors, attaque. Hum, je ne sais pas, on va voir. Il faut, faut que j'aille mettre d'autres cartes, là. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ici, on a une angoisse. Donc, un soutien dans une angoisse par rapport à une angoisse au niveau de la nourriture. OK. Bon, ça, ça se comprend. Et là, alors, on est, on est dit sur les questions spirituelles ici. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Euh, fermeté. Fermeté. Ouais. Donc, il va falloir rester ferme, ferme, donc ancrée. Il va falloir rester ancrée par rapport aux mauvaises nouvelles qui vont nous arriver parce qu'il y en aura évidemment. L'entraide aussi, hein, vous voyez qu'il y a tous les habitants, là. Enfin, c'est bon, une petite carte avec des, des animaux, mais enfin, une entraide par, et avec un camion de pompiers. Donc, il y a vraiment une, une solidarité nécessaire, mais qui passe aussi par le côté spirituel. Ben, ça peut être nous, par exemple, qui sommes sur YouTube, enfin, pas que, hein, et qui sommes là pour dans le domaine spirituel, qui sommes là aussi pour vous aider à rester ancrés par rapport aux mauvaises nouvelles. Hein. J'espère en tout cas que... Euh, que vous serez d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, moi, j'y vois ça. Bon. Ok. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va demander Est-ce qu'on peut demander au résidu, évidemment Éventuellement. Alors, pareil, je cherche mon jeu. Où es-tu Ah, là. Voilà. Résidu. Donc, on va demander. Voilà. Pourrait-on avoir des changements au niveau euh, de cela à cause d'une goutte qui déborde. Ce serait bien, hein Enfin, bon, est-ce que ça changerait quelque chose On va quand même regarder. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose ici On va même mettre deux cartes. Voilà. Alors, on a des malentendus. OK Donc, euh, ça veut dire que niveau politique, ils vont plus s'entendre. Bah voilà. <rire> Il y a vraiment un discours. Là, les gens, ils en ont marre. Les gens, ils en ont ras le pompon. Hein là, ils ne veulent plus entendre. Ils veulent plus entendre le discours des politiques. Il y a un malentendu. Donc là, moi, je pense qu'on aura des changements politiques au niveau de la classe politique à cause d'une goutte d'eau qui va, euh, qui va tout changer. Bien. Et c'est positif. Après, j'en sais pas plus, hein. OK Bien. Au niveau de ce qu'elle est. Donc départ d'hommes ou de femmes politiques. OK. Au niveau de scaler, est ce qu'elle est, est-ce qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? On va demander. Alors, des choses qui sont laides. Ah, Qu'est-ce que c'est Ouais, bah ça c'est les... Ah bah voilà, c'est nos aides-soignants, ça. C'est nos aides-soignants, ça, regardez. Les aides-soignants qui ont perdu leur travail, qu'on a mis... Euh, alors au repos, bah, qu'on a suspendu. Et à mon avis, ils ont des bonnes chances d'être réintégrés parce qu'on va apprendre encore des trucs par rapport à ça. Bah, c'est ce que je vois, moi. Alors c'est ce que je pense aussi, hein, d'accord Bon. Voilà, donc il y a des chances que ils retrouvent leur travail, enfin, pour ceux qui ne sont pas réorientés entre-temps, hein. d'accord Bon, ah oui, alors ici, qu'est-ce que c'est que ça Attaque, mais il y a une femme, il y a un cadeau qu'on fait à une femme, il y a une entraide, alors c'est quoi ça Les gens et le nom. Les gens et le nom, une attaque une crainte. C'est marrant, c'est comme s'il y avait une femme. Parce que si on fait un cadeau à une femme. Donc, on apporte des fleurs à une femme. Donc, on aide une femme éventuellement. Et cette femme-là, elle va s'attaquer au nom. Alors, ne me demandez pas. Mais c'est un truc comme ça. Attaque. Pour défendre les gens. Et c'est bien ceux-là qui sont dans le collimateur. Est-ce que c'est ça Oups, elle a voulu sauter du, du jeu, celle-là. Alors, au niveau du nom, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont être arrêtés. Voilà. Qui vont être mis en état de nuire parce qu'il y, y a une femme qui va les attaquer. En tout cas, il y a une femme qui va intervenir. Alors, masque, ça peut être les gens qui sont démasqués, justement. Des gens qui vont. Qu on, qu on va apprendre des choses sur, sur cela. Parce que regardez, il y a masque ici, un masque là et un masque là. Et ils vont perdre leur masque. Et on va être démasqués. Je pense. Et ça va être du fait de l'intervention d'une femme. Ne me demandez pas si je vous dis ce qui me vient en tête. Alors, ici, angoisse donc par rapport à des questions de nourriture. Mais encore une fois, on est sur les choses positives. Donc, on devrait arriver à s'en sortir. Alors, il y a de l'enfumage là. Pourtant, c'est positif. Il y a de l'enfumage, mais il y a quand même... Ouais, il y a, il y a quand même une certaine débrouillardise qui, que je vois ici. Malgré le fait qu'on veuille vraiment nous enfumer... Encore une fois, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées pour continuer à se nourrir. Ok. Et alors, ici... Alors là, il y a un cadeau et il y a un agneau. C'est le berger et l'agneau, ça. Mais ça me pensait à, à la foi, moi. Vous savez, l'agneau sacrificiel, c'est Jésus. Hein. Bon, enfin, bref. Donc là, on ramène les agneaux... Ou en fait, là, c'est marrant parce que le personnage, en fait, il abandonne un agneau derrière lui quelque part. Mais en même temps, comme c'est positif, pour moi, alors je vous dis comme je le vois, d'accord ben, Pour moi, les gens, quelque part, qui ont perdu la foi, donc les agneaux abandonnés, on va dire, eh bien, il va y avoir une grâce pour ces gens-là. Il y a des gens qui vont faire un choix et qui vont faire le choix de se rapprocher du domaine spirituel. Voilà. Ouais, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a l'agneau, c'est bientôt Noël, enfin bref. Je sais pas, il y a un truc comme ça que je sens, moi. Bon, on va reprendre notre petit, notre petit jeu Habitat. Alors, on va regarder par rapport au, au changement politique que je vois ici. Ici, bah, je pense que c'est les, les choses vraiment du coco qui vont remonter et qui vont provoquer des changements positifs pour les gens qui ont été vraiment ostracisés. Voilà. Et on va regarder. Alors, ici, on a des questions de sagesse. OK. Donc là, il va y avoir euh, des conseils qui vont être demandés à des personnes plus sages ou alors des personnes plus sages qui vont intervenir au niveau politique et qui vont chercher des solutions parce qu'ils ont l'expérience et la sagesse. Bah, ben, il serait temps. Ici, ouais, vous voyez, c'est les gens qui ont été sacrifiés, ça. Ouais. Bon, pour moi, il devrait y avoir des bonnes nouvelles pour les soignants. Là, on a des choses, une divinité. D'accord. Donc, on est sur des choses positives. Hein. Donc, il y a bien des gens qui vont, à mon avis, être démasqués et c'est une bonne chose. Ici. Alors là, par contre, c'est plutôt les choses de sacrifice. Euh, des, ça, ce sont des chasseurs. Alors, au niveau de la nourriture, je ne sais pas pour l'instant. On va voir. Enfin, J'allais recouvrir ici. Et là, vous voyez, là, on a bien la solidarité. Bon. Là, on, on s'y retrouve. Hein. C'est bien le spirituel. On se donne tous la main pour protéger la vie. Pour protéger les racines d'une société pourquoi pas ou nos racines à nous nos racines humaines j'ai envie de dire notre humanité bon alors qu'est-ce que c'est que ça là parce que j'aime pas trop cette carte ça fait toujours penser à un bain de sang moi j'aime pas parce que c'est rouge vous voyez c'est j'aime pas trop cette carte là pourtant c'est positif alors qu'est-ce que c'est que ça ouais. ah bah là par contre euh... là par contre ça peut me faire penser à la guerre hein. Vous voyez, on a les cheminées qui fument, les gens, les, les gens, les, les cigognes qui s'en vont. Puis alors, on a deux fois ici la lune rouge et là, on a une espèce de lune aussi, un peu bizarre, qui peut être rouge. Donc là, on a des problèmes avec de l'enfumage. Alors, je, je rappelle que je suis sur le positif. Pourtant, malgré l'angoisse qui monte. Ici, pourtant, il y aura des solutions qui vont être trouvées. Et ça, pour moi, c'est plutôt un conflit possible. Ouais. Alors. Ouais, ouais, il y a des gens qui vont qui vont, qui vont essayer de, de trouver de, plus d'indépendance. Vous allez me dire, ça peut être encore les départs. Hein. Ouais, mais j'étais parti sur les questions de nourriture. Ça, c'est les nouveaux projets. Il y a l'intervention aussi encore là d'une personne sage. Donc c'est marrant parce que 2023, on va avoir des choses vraiment difficiles, surtout au niveau économique. Mais je pense qu'on devra avoir aussi l'intervention de personnes plus sages qui vont avoir un rôle important, plus important à jouer et qui pourront vraiment améliorer les choses. Et au niveau spirituel, ben voilà, la joie, hein ça se passe de commentaires. Gardez la joie. On va, il y a des choses qu'on va réussir à atteindre aussi au niveau spirituel. Malgré malgré le froid, j'ai envie de dire. Non, malgré la, la, éventuellement la solitude. Hein. Euh, la solitude, des choses euh, bah, hivernales. On est on va on va rester là. voilà Nous, on va aller aider. Alors, je me mets dedans. Hein. On va aller aider les gens. Vous voyez, on soigne. Il y a une, une colombe qui est blessée. là Il y a un couple qui, qui prend la colombe, qui la soigne, qui l'aide. Dans une traversée du désert. Ben je pense que c'est ça. C'est vraiment le, le, le. Alors, la traversée du désert, oui, il y aura. Il y aura traversée du désert. Mais il y aura aussi une aide et une entraide. Et que ce sera vraiment le côté spirituel. Bon, on va essayer d'en savoir peut-être un peu plus. Au niveau des. Tiens, on va prendre le tarot. Au niveau des politiques. Savoir s'il y aura vraiment, vraiment certains départs. Et moi, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression. Ouais, et il va y avoir en même temps quelqu'un d'autre qui va être mis en avant. C'est drôle, il y a quelqu'un d'autre qui arrive là. Ouais, bon, ok. Donc, euh, de nouvelles personnes qui vont arriver. Au niveau ici, qu'est-ce qu'on a Voilà, la, la prêtresse. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi ça pensait aux soins cette carte-là. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est des gens qui ont une certaine sagesse. Ah, c'est aussi les, les, les secrets qui remontent éventuellement. Donc, des informations qui remontent. Et c'est bien en, en relation avec le coco. Et ça, ça va changer beaucoup de choses. Ici, qu'est-ce qu'on a Ouais, il va y avoir des, des gens au niveau mondial qui vont avoir... Qui vont être démasqués. Ouais, qui vont avoir les, les conséquences de leurs actions. Donc, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a ici Ben là... Pff. On est prêt de renoncer, mais on nous dit de persévérer. Donc, il y a des gens qui sont dans les, les combats, qui essaient justement de faire changer les choses, d'avancer les choses au niveau aussi économique, au niveau de la nourriture, et qui devront devoir persévérer au niveau d'un idéal. Bon, OK. Et là, ben là c'est une euh, nouvelle relation. Ah bon, pour moi, il peut y avoir des nouvelles chaînes, hein, d'ailleurs. Nouvelles chaînes. Alors, roi de bâton, c'est plutôt les questions énerg énergiques. Nouvelle chaîne, ah ouais, d'accord. Ouais, ah ok, là je comprends. Alors, ça veut dire que au niveau des... Je suis partie sur le spirituel. Moi, je pense que malgré le fait qu'on veuille nous empêcher d'avancer, donc là, il y a quelqu'un qui nous observe, moi, ouais, je crois que c'est ça, en fait, eh bien, bah, il y aura certainement des nouvelles opportunités, alors peut-être aller émigrer sur d'autres chaînes alternatives, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Puis en plus, c'est un œil avec des rayons. Donc moi, je vois le côté spirituel ici. Donc ça veut dire qu'on nous empêchera pas de nous exprimer, même s'il y a certaines chaînes qui peuvent être bloquées. Ben, J'espère que la mienne ne le sera pas. Faites bien attention à vos commentaires d'ailleurs, si j'ai là. Mais il y là, il y a vraiment bébé, hein, Big Brother, qui va continuer à nous casser les pieds et vouloir bloquer les choses. Bon. Alors, il y, y a quelque chose qui n'est pas ressorti quand même. Donc, je vais faire une petite pause et je vais aller poser la question. Alors, je reviens. Dessus. la précision, en fait, que je voulais demander encore, c'était savoir si sur 2023, on aura des mouvements sociaux. Donc ça, je vais faire un tirage à part. Et on va donc poser la question. Donc, sur 2023, aurons-nous des mouvements sociaux, voire des révoltes, voire quelque chose encore de plus important Donc, on va demander et on va poser la question avec le tarot doré. Et puis, je verrai si je dois recouvrir ou pas. Alors, sur 2023, voilà. Hein, comme c'est n'est pas ressorti euh, dans les, les autres tirages, eh bien, on va regarder. Alors, on a des nouvelles. Et on a... Alors, l'impératrice, ça peut être le peuple. Hein. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Normalement, c'est la prospérité. Ou alors, encore une fois, c'est le peuple, voire une femme, pourquoi pas. Bon, OK, on va voir. Des choses en relation euh, avec peut-être une femme de pouvoir ou euh, alors le peuple. Bon. Bien, alors, aurons-nous des mouvements sociaux sur 2023 On va regarder, on va faire un tirage en croix tout bête. Hein. Aurons-nous des mouvements sociaux sur 2023 Alors, il y a l'ermite, donc il y a des espèces de blocage ici, voire de pauvreté, hein, parce que l'ermite, ce n'est pas une carte d'abondance justement voire de problèmes d'électricité. On s'éclaire avec la lanterne. En contre, il y a les problèmes d'argent. Ok, donc effectivement, ça va ensemble. Hein. Problème d'argent, problème d'énergie, ou problème de pauvreté. Ici, il y a, on fait face à des oppositions. Ah, et là, c'est amusant, il y a une femme. Ok, bon. Une femme. Alors, pour l'instant, je n'ai pas les mouvements sociaux. Mais j'ai quand même des grosses difficultés. Ici, il y a une action très énergique. Ok. Et, et on retrouve l'impératrice. C'est curieux, hein. Euh, C'est curieux. Donc là, on dirait qu'en fait, il va y avoir des gens qui vont combattre, effectivement. On est face à des oppositions, on est face à des antagonismes. Donc, on combat, on s'apprête à combattre. Avec une action, donc voilà, on se lance dans la bataille, mais ce serait mené par une femme ou en tout cas, alors une ou plusieurs femmes, difficile à dire. Peut-être une leader, une, oui une leader, enfin, je ne sais pas. Est-ce que, c'est euh, -ce est ça C'est un peu curieux comme euh, il y a des afflictions, des gens qui ont froid. Ça c'est c'est vraiment les afflictions, les revers de fortune, les gens qui souffrent ici. Ok. Alors en bas, on va mettre deux cartes hein, pour euh, continuer l'histoire. Il y a une impasse et il y a des gens qui s'allient. Alors qui s'allient S apostrophe. Hein. Donc ils font une alliance pour se sortir de l'impasse. On va refaire un jeu. Bon, ok. Donc ça bouge, mais sous l'égide de personnes plutôt féminines, voire d'une alliance. Homme-femme, pourquoi pas Puisque j'avais un homme qui portait une femme euh, au pouvoir. OK. On va on va redemander. Alors, on va les mélanger comme ça. Hein. Aurons-nous des mouvements sociaux en France Alors, j'ai envie de dire que oui. Oui. Puisque il euh, y avait bien la carte euh, où on, avait, on, est, on était euh, face à des antagonismes, à des oppositions. Donc oui. Et il y avait le chevalier d'épée. Donc on se lance dans la bataille. Alors. Aurons-nous des, euh, des révoltes, hein, des, des manifestations, des mouvements sociaux de qui voulaient sortir. Bon, on va, faire, on va faire déjà trois cartes, puis on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a On a le cœur. Ah, ça, c'est une belle carte. Je crois que je n'ai jamais sorti celle-là. OK. Là, on a le travail ou les outils de travail, alors qu'on a raccroché. D'accord. Donc, ça, ça peut être le chômage, puisque les outils de travail ne servent pas. Ok, et là on a la boussole. Donc on peut être perdu, on cherche une direction. Bon, euh, ok. <rire> bien, je découvre les cartes en même temps. Hein. Alors on va essayer de, de voir si euh, si autre chose. Il y avait les questions de travail quand même. Hein. Les questions de travail et les questions de chercher une voie. Hein? Ok, bien. Alors on va regarder ce qui sort. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai quelqu'un dans le désert, pareil, qui cherche un peu savoir. On va être un peu perdu sur 2023. Moi, je pense que ça va être un vrai chaos. Et qu'on va vraiment avoir besoin de vrais leaders. C'est ce que je ressens. Ici, il y a la recherche de la liberté, mais ça, c'est les gens qui travaillent. Vous voyez, ils ont les mains salies. Enfin, il y a les mains salies. Donc, c'est le travail. Donc les gens qui travaillent, c'est bien ça, hein, le travail, le travail. Euh, et les gens qui veulent la liberté, le retour à la liberté. Et là, on a des rencontres ou des réunions, j'ai envie de dire. Donc déjà, ça va dans le sens de la question posée, la question étant, y aura-t-il des manifestations ben, En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui vont se réunir sous des, des valeurs, enfin, ou plutôt avec des valeurs humaines, ça c'est important comme carte. Pour trouver un peu son chemin dans un désert. Alors le désert, évidemment, c'est des restrictions, c'est quand on n'a plus grand chose, hein, quand on n'a rien, on manque d'eux. Des gens qui, ben, qui aimeraient travailler, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont plus de travail, qui veulent la liberté et qui cherchent une voie. Donc moi, je dirais oui. Mais ça a l'air d'être très harmonieux. Hein. Je n'ai pas de carte de. Comment dire, avec le feu, ce genre de choses. Donc on va essayer de, de refaire encore euh, deux cartes pour avoir peut-être plus d'indications par rapport à ce que je vois. Alors bah ben, voilà, ben, on a vraiment des choses qui ne fonctionneront plus sur 2023. Mais ben, ça, je crois que c'est pas une surprise. Hein. Puis, ça fait depuis longtemps que je, je le dis aussi dans les cartes. Je vous ai dit qu'il y, y, y avait, pardon, il allait y avoir un problème en France où il y aurait plein de choses qui ne fonctionneraient plus. Hein, J'avais même parlé de désindustrialisation, etc. Bon, bah ben, là c'est clair. Il y aura un manque de travail, il y aura énormément de chômage. Et là, alors on fronce les sourcils, j'ai l'impression en tout cas. C'est à la fois une surveillance, mais c'est à la fois aussi éventuellement une colère qui monte. Hein, on peut se demander un petit peu euh, cette carte-là. C'est, ouais, J'ai quand même l'impression, moi, que c'est quelqu'un qui fronce les sourcils. Hein. Là, on pourrait y voir les histoires de surveillance, c'est vrai. Mais là, moi j'ai envie de dire que c'est quand même un mécontentement. On fronce vraiment les sourcils. On n'est pas content par rapport à une situation d'échec. On va continuer puisque euh, j'ai l'air d'être pas mal connectée ce soir. Donc, on va regarder. Ouais, je fais le tirage un peu plus tard par rapport au premier que je vous ai fait. Alors là, on a des histoires de mœurs. Ah ouais, ça c'est marrant. Il y a autre chose encore. Ah, puis il va y avoir autre chose qui va sortir. Ah, alors attendez, on va le creuser par là. Des histoires de mœurs, ouais. Tiens, tiens, tiens, tiens, qu'est-ce qui se passe là Ouais, il va y avoir des scandales qui vont éclater là. Des choses qui pour l'instant étaient cachées, qu le, que l'on ne voyait pas. Donc il y a les deux en fait. Il y a vraiment les deux. Il y a d'une part des gens qui vont se réunir, euh, qui vont vouloir vraiment faire changer les choses. Et d'autre part... Et un mécontentement qui va monter du fait de choses qui ne fonctionnent plus et d'autre part des choses qu'on va découvrir ah bah ben, écoutez je vous être encore d'autres informations là et des scandales qui vont sortir bon alors qu qu'est-ce tout, tout hein qu que tout ça ensemble va provoquer trois informations importantes qu'est-ce que tout ça ensemble va provoquer je vais essayer de me concentrer qu'est-ce que tout ça ensemble va provoquer les scandales qui remontent le mécontentement les réunions entre personnes qui veulent se retrouver, qui veulent s'unir. Alors là, il y a quelque chose de niveau du monde. Ouais. Le monde et les étoiles. Bon, il y a vraiment les questions de destin extrêmement importantes sur 2023. Hein. On est fa l'homme face à son destin. Et c'est mondial. Bon. Ouais, bah ça correspond un peu aussi aux aspects astrologiques où il y a vraiment des grands, grands changements, je vois, mais énormes, qui arrivent. On va essayer d'aller encore un peu plus loin avec mes petites cartes. Puis de toute façon, je vous ferai des tirages, il n'y a pas de souci. Ouais, bah écoutez, c'est la colère, hein. c'est sûr. Oh là là Bon, ben bah, j'ai la réponse. Alors, mouvements sociaux, très certainement. Mais pas que. Parce que pour moi, il va y avoir des histoires là qui vont remonter. Très certainement, bah la, la, la, la, comment dire, l'image se passe de commentaires, hein, des histoires de mœurs qui vont être révélées, puisqu'on met les lunettes. Alors qu'avant, on ne voyait pas. C'est une question de temps. Le sablier, il n'y a plus beaucoup de temps. Et voilà ce que ça va provoquer. Donc, il va y avoir des scandales qui vont qui vont éclater. Et avec beaucoup, beaucoup de violence. Alors, une dernière carte. Est-ce que, finalement, ça va avoir des conséquences, bah, quelles qu'elles soient Qu'est-ce que ça va apporter Alors là, il y a... Des mains qui sont salies. Donc, on va se salir les mains. Ouais. OK. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'autres idées. Quelqu'un qui est face à son destin, éventuellement. Bon, d'accord. Mais c'est quoi les conséquences de cette colère, euh, etc., etc. Oh Bon, OK. <rire> bien, bien, bien. Bah, destruction totale. hein? K.O. Je pensais pas la sortir, celle-là, tiens. Je pense que c'est aussi en relation avec une personne qui nous tourne les dos, là. Quelqu'un qui s'est sali les mains. Moi, ça me fait vraiment me penser vraiment à un scandale dans lequel quelqu'un a les doigts. On trempe les doigts dans quelque chose, là. Hein. Euh, vraiment euh, quelque chose de très, très important. Et voilà ce que ça va provoquer. Bon, ben, on va rester sur cette image. Alors, je sais que c'est une image un peu forte. Mais bon, c'est assez euh, étonnant. Je ne pensais pas du tout sortir cette carte-là. Euh, donc, il va y avoir, effectivement, des choses extrêmement violentes euh, en 2023. Et pour moi, ça va être en relation avec des choses que, qui vont remonter à la surface. Ça a l'air d'être ce genre de choses. Hein. Voilà. Euh, donc, euh, et euh, ça, <rire> la grogne. Hein. Mais c'est aussi mondial. Il hein. y a des choses mondiales qui, qui remontent, là. Alors... Euh... Est-ce que ça va être, dernière, dernière carte, elle est pour nous. Est-ce que ça va être positif pour nous? Parce que celle-là, quand même, elle est, est-ce que tout ça, est-ce qu'il va en sortir du bon de tout ça? Alors, toujours la dualité, ouais, les ténèbres la lumière, ou les lumières à la ténèbre. Enfin bon, je crois que c'est dans ce, dans ce sens-là. Est-ce qu'il va en sortir du bon? Ben, ça a l'air d'être une division, quand même, hein. euh... Alors là, bah écoutez, vous me direz comment vous la comprenez, cette carte-là. C'est, euh, vous savez, c'est les, comment on appelle ça Un peu les bougies, là, qui font à la fois des étincelles. Mais c'est aussi les choses qu'on utilise lors des, des bougies d'anniversaire. Moi, je sais que ça me rappelle ça, les bougies d'anniversaire qui euh, qui font des petites étincelles. Donc, euh, le jeu ne m'a pas répondu, hein. Donc ça peut être positif Ça peut être négatif Ça peut très bien être des étincelles Et ça fait explosion Comme ça peut être Ou l'étincelle de joie Difficile à dire J'aimerais quand même en avoir une Des photos Ok Non là il me dit vraiment Qu'il va y avoir des gens Qui vont être exposés On va avoir les photos De certaines personnes Mais il me dit pas Si c'est bien ou pas Il me dit qu'il y a des gens Qui vont être exposés on va avoir des photos, on va avoir quelque chose comme ça. Ouais, le jeu du destin. Bon, on n'en saura pas plus, hein. peut-être qu'il faut pas que j'en sache de trop non plus, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va changer énormément les choses, parce que là, on a l'idée du destin. Voilà, donc, euh, bah, écoutez, je vais rajouter la, ce tirage au, à la deuxième partie, donc, qui était sur les choses positives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va énormément bouger et qu'on n'a pas fini d'entendre parler de choses, mais alors des choses vraiment euh, très, très importantes qui vont provoquer ceci. Hein. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, je ne vous le demande jamais, mais euh, si vous avez aimé, bien, mettez un petit pouce. Euh, je vous fais confiance et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.